Bonsoir à toutes et à tous, après ce léger problème de micro, tout va très bien, on fait la transition, je suis en compagnie de Belkany West. West. <rire> je suis en train de chercher <rire> son nom en fait, tu vois c'est... <rire> <rire> ah, bah, <sympa. rire> <rire> on sent euh, accueilli. Euh... Exactement, euh... on est là pour ouais. se friter sur quelques paquets à ouvrir, quelques, on, on va on voir exactement de combien... Non pas longtemps, donc là on voit en fond l'extension, on est sur mon compte Europe, parce que je vais pas m'amuser à ouvrir 14 milliards de paquets sur un free-to-play, c'est un peu con. Donc on voit que j'ai 3000 et quelques poussières, l'extension est arrivée, poète, poète, poète, moi j'aime bien le son du jeu, donc je vais l'augmenter un petit peu quand il y a des nouveaux trucs. Vous allez en prendre plein la gueule, ça va être parfait. Yay! ça un bon stream. 3 paquets offerts. Nickel, vous avez jusqu'au 10 juillet pour avoir vos trois paquets, hein. donc vous avez un peu de temps. On t'entend oh, pas, en fait. pas bien. Qui euh, m'entend pas bien Fargas, Charles sur le compte de Fargas. Certes, mais qui qu'on entend pas bien C'est toi ou moi Mais toi Quoi Mais, mais, mais j'en sais rien moi, moi je pense, je sais pas, il a dit on t'entend pas bien. Un peu de détails, bordel. Mais j'en sais rien, il est où mon micro Sur OBS. Tandis que tu as eu l'archimage Arugal. Yes Qui est sympa. Qui est sympa. C'est pas non plus ce que je voulais, mais c'est sympa. Bah, elle est bien parce qu'il est a en fait. Diddles, c'est toi qu'on m'entend pas bien. D'accord Bah oui, mais je sais pas quoi faire, moi, dans ce là On m'entend pas bien, on m'entend pas bien, qu'est-ce que je te Bah, baisse mon son, et... j'ai baissé le son de l'audio de bureau, et pof. Je vais remettre à... comme c'était avant, c'est-à-dire ça. Pas un coup Si t'es en train de parler, on t'entend pas, du coup. Ouais. Quand ça, ouais. Tu ne m'entends plus du tout, tu m'ignores complètement. Quoi Mais qu que Je te demande quoi, de là, parler là. pour vérifier si on m'entend mieux <rire> comparé <Bonjour>. à toi. <rire> J'ai compris si tu veux parler, on t'entendra pas. <rire> Mais non Est-ce que c'est mieux Charles Parle-nous, dis-nous tout. Dites-nous tout. Attends, je vais relancer aussi un message sur le de Hearthstone, machin. Oui, désolé. Voilà, parfait. Je joue à côté. Bordel. Ah bah pas bah, merveilleux. Alors, on va remettre juste le Twitch ici. Une vidéo YouTube de qualité. Ah bah j'arrive au bon moment. Ah bah, ah bah putain, tant mieux. Je m'en occupe, je m'en occupe. De ton stream. Ah, vous allez voir l'animation que vous avez déjà tous et toutes vu Parce que vous avez joué avant Nous on a attendu un jour de plus pour pouvoir streamer dans des bonnes conditions Juste pour vous Voilà Voilà donc vous ah, pouvez oui. voir sa plante Évidemment, un Silverstone c'est ah, codé C'est euh... codé avec les pieds Si mon jeu crache c'est normal <rire> Ah ça y est, au revoir en Mammouth plus, Vendredi soir Là tu parles trop fort <rire> Oh bah bon, ça va aller Mirio dit TG Diddles, Mais je m'en fous il a pas de pancake L'année du corbeau. Faut pas, faut pas se fier aux trucs qui, qui sont à côté. Hein, ça C'est euh, faux. Au revoir, petit corbeau. Adios, corbacos. deux dernières années. Libre, poète, poète. On dit au revoir aux dieux très anciens, Akarazan et Gadjessan. Quel no, dommage. Au et Certaines classes, poète, poète, poète, poète. Charge. Donc il n'y a plus le il n'y a plus le bug de glace, il n'y a plus le géant Mais à pas, ils font pas la même chose que l'année dernière ou euh, sur les cartes nerf. Donc si vous décraftez, vous avez que le prix d'un décraft normal au lieu d'avoir le prix euh, de craft Mais c'est toujours une bonne opération parce que si vous avez dépensé 400, vous allez récupérer 400 Et si vous voulez le décrafter en plus, et eh bien ça vous fait 100 de plus Comme me mais YAY En gros vous êtes gagnant Voilà gagnant. donc je viens de me faire 3000 de poussière au calme, on est sympa La quête spéciale wow. pour avoir la druide. youpi, on est est est Vous n'avez pas de deck Créez-en. Mais mais je... non, je ne veux pas le créer tout de suite. Alors, oui, mais je m'en tape de victoire, oui, soit. Je vais acheter mes paquets. Les bouquets. Mes paquets, je vais acheter 31 paquets de plus. Bonjour. Ah. C'est joli, on fait acheter. Wow. Voilà, donc tu dois en ouvrir 109. Après, je peux, je peux en prendre un peu plus 109. si tu veux. Non, bah non maintenant je peux pas, c'est à 9,99 donc non. <rire> J'ai 8 <rire> sur mon compte BattleNet. Donc non. Coucou tout le monde, coucou Exirion, coucou Fessel, coucou Kornback. coucou euh, Charles, coucou Mirio qui compte même pas comme un spectateur et c'est scandaleux. Coucou Little Death. Alors, on va ouvrir un paquet classique d'abord. Donc ça non, c'est 108 qu'il t'en faut. <rire> oui, ok, Super. Ah bah écoute. Euh... Ah bah ardoré, parfait. On va aller chercher le dos de cartes d'abord avant d'ouvrir. Bonjour, je suis relou, comment allez-vous Ça faisait longtemps. Ah, T'as eu. Donc, non, 3 non, 3 non, ça compte pas, de... c'est un classique Ah un oui, c'est un classique. C'est pour moi si tu suivais. Alors, on va prendre le dos de cartes que peu de personnes ont, c'est-à-dire le, le Fireside euh, Gathering. Voilà. Hop. Comme ça, c'est la classe. Je vais J pense partir que du stream. Je nax... <rire> pense qu'il y a moins de gens qui ont le max héroïque que le <rire> Fireside Limitant. Hein. Mais pas du tout! Allez, bah, on, est de regarder de paquets, mais non. on est parti! On est parti! C'est le premier paquet! Dans les 10 premiers, vous avez forcément une légendaire, c'est normal, c'est la nouvelle politique Arra de que la Arrête de d'agiter les paquets, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça. Mais non, mais je vais pas appuyer sur. Ah, la carte préférée! Non, mais je te dis pas d'appuyer sur l'espace, mais t'arrêtes de faire des tournois amants. Euh... Mais, mais, mais, mais de merde! Non, non. d'abord. Donc ça, c'est ma carte préférée, voilà, je jouais tout paladin, donc j'aurais tout paladin. Donc j'ai eu quatre communes, une rare. Yeah! Donc du coup, tu as eu euh, un OREB, paquet classique. Oreb euh, V2. C'est ça. Oreb sans le... Ah d'accord, pour l'instant, j'ai que des paquets de merde. Comment ça, ça fait que deux paquets <rire> Sortez les violons, quoi. Oui, alors, euh, on va ouvrir les paquets quand même relativement vite. Parce qu'on n'est oui, pas là pour, que... euh, pour étudier voilà. les cartes, on est juste là pour faire bonjour qui a le plus de dust. Pourquoi ça tu aimes réprimande Réprimande, c'est affreusement fort. Parce que tu fais plus 5 de... au coup d'essor de l'adversaire. Pour deux. Voilà donc je l'ai en deux exemplaires, c'est parfait. On est à trois paquets. Donnez-moi les légendaires en wesh. Je veux pas être que je veux pas être euh, la stat qui, euh, qui a flingué yellow. <rire> ah ouais, bah c'est sympa. Ça c'est cool. Ça ça va être bien. Ça va, oui. t'arrives à suivre. Un et un pour oh, normal. Ok. Oh en plaisant avec une citrouille. et oui. Donc cinquième paquet. On va voir ce qu'on a. Et alors je parle avec un peu de délai, parce qu'il y a du délai entre details et moi, parce que je regarde le stream comme un... Comme un pécore. <rire> enfin, comme, comme un joueur je dire. Comme un pécor avec sa citrouille là, comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Rodeur Nocturne, euh... Je suis pas connu par cette carte. Par ce... Le rodeur Nocturne c'est le truc, la 2-7 c'est ça La... Non c'est pas 3-3 pour. Ah. 4 ou là un truc comme ça. Je sais plus. Le... Celle qui gagne euh, plus 3 plus 3 quand t'es seul sur le terrain. Non. je connais pas les noms de cartes pour l'instant. En euh... oui, non plus toujours non plus, en français. Et moi en anglais, ça va être encore plus euh, bordélique. Voilà donc là par contre on se met bien sur les épiques, hein. y a pas de soucis. Ah oui qui... tranquille C'est euh, sympa. 1 un... Ok. Ok, ok, pas mal pour l'instant. Un peu de la On merde, mais pas de la Ah, mais tu vas arrêter de te plaindre. Mais attends, je suis censé avoir une légendaire en 10 paquets, <rire> 10 paquets je vais l'avoir dans le dernier, s'il te plaît, quoi. Bah oui, euh, tu gardes le meilleur parfum. Pour... Attends, il y en avait combien là Il y en avait 3, 2. <rire> Putain, mais. Là, tu me parles. <rire> Faut pas te parler, c'est ça. Il y en avait 3 et 2 ou 4 et 1 J'en sais rien <rire> Ah bah, j'ai mis 4 et 1. Ah voilà Balkanique qui. <rire> Balkany est-ce qui truc les comptes mais je suis j'espère tu auras plein de légendaires en double on peut plus avoir déjà de double alors la légendaire <rire> j'espère celle du mage celle que j'ai pas du coup qui fait venir une carte du wild ou bacu parce que comme ça j'aurais pas le crafter bacu j'avais dit que j'allais avoir cette tour de merde <rire> Je l'avais prédit <rire> Bordel bon, dixi Dixième paquet, là tout va pas The Tower Je viens d'arriver, j'ai loupé des légendaires, alors non euh, Une Il a eu l'archimage comme euh, légendaire offerte, et là, euh, c'est la première. Et le chat se fout de ta gueule hein. voilà. Ah bah évidemment, oui Euh... 4 et 1... Je suis mort, le Korbac est mort. Ah oh bah parfait. Le mec est dead. Elle est naze cette tour Ouais elle est naze. C'est pas fou Elle coûte trop cher en fait. J'aime bien la H du War. Enfin, je vais moins l'aimer quand il quand y aura plein de deck war euh, rush. mais. Epic, ah. doré. Ok. J'aime bien l'artwork la du factionnaire carillonneur. C'est lequel C'est celui qui sonne la cloche. D'accord, ouais, j'aime beaucoup. C'est Bah, tu vas bien aimer le crieur public du coup Oui, j'aime bien. Bring out Par... your dead <rire> Par <rire> contre, ça va, je, je, me, je me mets bien en épique pour l'instant, hein, mais. Euh... Bah, t'en es à 5 sur 14 paquets. Ce qui est... <rire> Bah du coup je change cette stat en 6, 15 paquets Mais c'est ouais, la pas mal, pas mal niveau de dust là <rire> Ouais super, ouais. Une, une légendaire, trop bien Fille les trucs dorés là Même en doré j'ai rien En doré t'as que de. Je suis à poil dans les bois Enfin bref ouais. Allez quand même Ah oh, t'as eu double sélénien Les moonkins Goodbye bye Alors c'est doré. Hein, euh, voilà. Comme Julien. Alors ah ouais. Deux. Attends. Euh clique pas, clique pas. Ouais, Deux, je que... un, un et une dorée. Je sors la bonne ligne. <rire> je sors la bonne ligne. Parfait. <rire> bah quoi je veux pas je veux pas truquer les trucs Je veux pas truquer les trucs, oui bien sûr, Black and West. Attends, hop. Ok, prochain paquet. J'en ai marre de ce paysan. <rire> <rire> <rire> bah, bah bravo, mec de droite. <rire> euh, deux rares, un, trois quatre communes. Et un. Ah non, 3 et 2. Ah oh, l'obénite, ça être. Broken sa mère. bénite c'est le truc qui, qui tue à 4 et qui euh... Ouais. Broken sa mère. Ouais j'aime beaucoup parce que en fait tu peux pas. Euh... Broken, broken, non mais bro <rire> <C 'est> broken, c'est <rire> tout. Ah bah c'est juste parce que c'est pas marqué euh, serviteur adverse. Oui, bah oui c'est pour ça que c'est broken C'est juste pour ça, c'est super drôle C'est... tu peux tuer ton Orshire Cleric quand on a barre de draw tu vois <rire> Et ça te... ça peut... C'est OP Oh là là, mais arrêtez avec les paquets de merde Donnez moi des trucs mais bien mais tu vas arrêter de te plaindre J'en ah, ai 87 on va voir, faut que j'arrête <rire> Le mec en 18 paquets il a eu 7 épiques, j'ai jamais vu ça de ma vie <rire> Mais il a une citrouille Bah oui il a une citrouille mais, par contre, la citrouille là, là il a la Il y a aussi le frère de Panda qui a une citrouille a <rire> tout le, temps, le sprochlin, il est super cool, sprochlin. je trouve. Oui, j'aime bien. Il a un petit flow. Euh. Et le diablotin du bois, du bois maudit aussi, j'aime bien. L'heure ensorcelante, par contre, c'est une carte magnifique. Je vais pas regarder. C'est euh, genre une grosse lune rouge au-dessus de la ville ah avec des arbres ah sur les côtés. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien pété aussi. Ça, je suis content. En plus, il est doré. Euh, matriarche, ah oui <rire> C'est sympa Quatre On a 85, et... je vais changer de d'autres de cartes parce qu'il me porte la poisse en fait donc, euh... Une rare dorée, ok Alors... Même tirage que moi pour le moment, une leg en 20 packs Hop Mais il mais, mais, mais, moi la paix, je veux pas aller sur le big dragon Là, je favori. voilà, hop Voilà, un axe yes. Voilà, je vais faire ça tous les 15 paquets, je change de d'autres de cartes <rire> Je, je, je vous rassure, je vais pas changer d'autres cartes de tout le truc. Parce que 30 as ah, Je vais mettre mettre les autres cartes classiques. Oh, merci de nous suivre Yay yeah. Que je lise qui c'est sur mon ah, tout mais petit écran. Ah putain, mais t'as pas affiché. Ah si, c'est mon tâche, j'ai eu peur. Est-ce qu'il y a eu un délai. Ah, il y a un gros délai même. Alors attends. Sans slide. 4 Et un, ok. Euh, je la trouve très jolie la sorcière de sang. Les, bah en fait là les 4 les cartes que t'as eu j'aime bien, enfin non le vrai est les aient mais euh, sorcière, renard et mastiff j'aime bien les artoires J'aimerais une légendaire da da da, da da da. Il n'y a qu'une seule rare, hein. c'est pas, pas très compliqué parce que je pour ça que je vais. Attends, attends, attends, donc 4, ok, 4 et 1 4 and 1, boom, là t'en ah. es à 25 Ouais, qu'une seule rare toujours, c'est la Voler de cloche! Ah, une épique, ça vient longtemps. Eh, hey, mais je suis désolé, mais le corbeau agaçant, je le trouve vraiment très très très fort. Ça en fait être sympa, ouais. Comme ça va être de la merde. Oh, tiens, la buveuse de vie! Slurp, slurp. Le, le bruit de cette carte quand elle attaque, c'est juste euh, affreux. Ah, ouais, à ce point. T'as juste envie de la claquer. Donc c'est bon, t'as pris genre les un deux. Moustique. De rare, ou une ouais. épique. De rare, une épique. Ouais. C'est genre un bruit de moustique? Oui. Ça va être horrible. Mais il, il est infect. Non mais genre ce, ce, cette carte elle est genre 3-3, en 3, plus 3 de dégâts, rend 3 HP, hey. et 4 c'est... Ouais Elle va être pas cette extension. Bon, je pense déjà à me plaindre, elle, elle sort depuis hier. <rire> Alors, 1 un et une rare dorée. Hop okay. Oh j'aurais pu optimer le tableau en fait. Oui. Toi je mettais directement 5 communes dans le dans l'onglet commune et ensuite c'est moins là ce qu'il y a sur le côté, bref. Oui. Mais ouais, bah, du de travail. À... Voilà, un paquet classique euh, tout pourri. Je veux vais... légendaire, ça va faire... Mad Hatter J'aime beaucoup le concept du, du Mad Hatter. Ouais, moi aussi. De... Il sera pas joué, mais j'aime beaucoup. Si, il pourrait être joué dans les decks Battle Cry des chamans, des, des là. <rire> ça <va être> drôle, ça. <rire> <rire> Comment rendre un deck optique complètement nul à chier <rire> 4 et 1 ok tellement envie de pleurer. Bon alors le l'arme paladin que t'as eu est, est pas mal. Un peu cher mais, ouais, mais qu'elle a ce prix là quoi. Bah à ce prix là j'aurais préféré qu'elle soit à 7 ou à 9 quoi. comme ça ça serait rentré dans le paquet dans le paladin euh, imper. L'imperladin. ladin. Ouais. Ouais. J'ai rien de rare. Si jamais, t'es en décadé. Ouais. Euh, on en est à 33 paquets pour l'instant. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu des pics. Voilà, je peux te demander. <rire> ah peut-être plaindre. Ah mais une araignée Mais quelle horreur Ew <rire> <rire> Ah j'aime pas ça, tu peux changer de paquet. Ah ouais j'ai changé, je... bah, merci c'est moi qui parle. Oui bah je suis en là, euh, voilà. On fait pas ce truc en direct euh, côte à côte, donc euh... Ouais, bah, tu m'excuse oui, oui. de pas avoir payé un aller-retour. juste <rire> <à Paris -Lyon, rire> pour ça Paris-Lyon, pour ça C'est un paquet de merde encore Ouais. Pomme du bois maudit On dirait faire une cerise sont... radioactive le truc <rire> <rire> est... Oh, oh. Ah. encore de l'adorer Plein de personnes ouais. sont hypées par la... par la cerise, alors moi pas du tout. Enfin la pomme là. C'est parce qu'il me semble que les... Ouais, c'est euh, une cerise, c'est bon. Il me semble que les 2-2, deux -deux, elles sont... Elles coûtent 2. c'est pas... Euh... J'ai modifié celle-là. C'est pas ouf. J'aime bien le drag putrate. Hein. Il bien aurait bien été 4-7, ça aurait ouais. été mieux. mais Bon, Bon dernier paquet ouais. avant que je change d'autre carte parce que <rire> ça me fait chier de pas avoir de... de T'as mis 38. Tu penses quoi du concept de tanker dans votre main ce serviteur échange ses c'est HP C'est... Je trouve son super attaque. intéressant, mais la plupart du temps c'est tellement broken, c'est 5-1 ou 2 5-2, tu vois, c'est... Ouais. Donc ça résiste très mal aux AE, si tu veux te faire un, un truc à peu près équilibré, donc bah bof. Mais allez, là <rire> Il faut que je remette mon dos de carte de la légende, c'est ça Et bah je vais le faire, je m'en tape. Oh la frime, quoi. Très bien. Très bien le jeu. Il bon, est où Dieu. C'est même pas traité il par alphabétique quoi. Bandes. Ah non, je vais prendre le dos de carte, tu que ça, écoute. Voilà. Il est dégueulasse. C'est vrai qu'il est immonde. Je, je crois qu'il y a pourquoi pas Attends, vraiment... Attends, pourquoi, pourquoi t'as le dos de carte Légion C'était un... Euh, je sais pas. Obtenu en décaire, on le rend 20 en partie classée en septembre 2016. Ah okay. Voilà, c'est tout. Je pensais que c'était genre... Euh, <rire> Acheter la collector de haut <rire> <rire> Je me suis dit, mais pourquoi il a ça ah non tiens regarde, on va prendre ça C'est encore pire Prends oh, ce que tu veux mais va te <rire> Les paquets Les paquets <rire> Mais c'est important, ça porte chance Regarde là ce oh. paquet là Directos, la légendaire Déjà, Pas du tout Bah voilà <rire> Mais c'est tout ah. Ah, mais Oh mais c'est encore baladin et c'est doré <rire> Voilà, c'est tout ce qu'on veut Voilà par contre hymne divin C'est très bien sauf avec Ochenai <rire> Alors, okay. si sans déco. Oh la poupée. Oh mon Dieu. La poupée. Par contre, qu'on soit bien d'accord. J'ouvre sans paquets Je suis censé oui. avoir donc <rire> 5 légendaires. Charles qui fait, t'as quand même un gros tirage de merde. Ah oui, non, mais sur 100 paquets, je suis censé avoir donc 5 légendaires. à peu près, un petit peu, dans la moyenne. Oui. Pour l'instant, oui. j'en ai donc une parce que c'est les 10 paquets obligatoires. Si j'atteins pas mes 5, remboursé quoi. Tu te rends bien compte que je vais investir 50 balles et que tu devoir me suivre. Oh ah non, je te suis pas, <rire> euh, Sauf si toi tu payes. Sauf si toi tu me payes mes cartes. Ah non, mais là, c'est l'enfer. Non, mais t'inquiète pas, tout vient ta point qui sait attendre. Pas du tout, c'est Yellow qui a pompé toutes les légendaires hier. Égal en dur. Ah, et bah tout de même. <rire> Doré, s'il vous plaît. Waouh. Pas du tout, et c'est pas du tout ce que je veux jouer. Rembourser toujours! Allez, là, encore une légendaire histoire d'être de de, sympa. Hein, ça, ça va, me chien chaud. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Non, ça fait mal aux yeux de se retrouver dans le Excel. T'aurais pu, genre, épingler les, les têtes de colonnes? On peut faire ça sur les Google Docs? Bah, bien sûr. Comme sur les Excel. Bah, j'en sais rien. Il y a des trucs qui sont chiants que tu peux pas faire sur les Google Docs. Hein. Très bonne carte, oui. Oui, il y a des features que tu as pas, envie de faire. bah. C'est un quartier à Alger. Oh mon dieu! Bah, c'est vrai! Kuba, c'est un quartier à Alger. Épique. Salut, cartel! Oh, cartel, comment ça va? Ça faisait longtemps qu'il y a Attends. Ok, donc 3, 1, 1. Epic oh, le comptable, c'est pas utilisé tu sais, Google Doc. Eh, hey, mais Corback mais, mais, mais pourquoi je serais sur Google Docs Oui, c'est de la merde Google Doc On l'utilise parce que c'est plus simple, là. Hein. Mais... Bon, au moins si vous me donnez 3 milliards d'épiques, ça, ça compensera les, ça euh... ça comprend, ça. les 150 légendaires que tu vas, que vas avoir Beltane West. Hein. T'as eu plus en dust avec tes épiques qu'avec tes légendaires. Ah bah ça. oui, oui, bah évidemment Oui. 4 et 1. Oh okay. mon dieu Mais au moins sur les paquets de merde, est-ce que je pourrais avoir des dorés au moins Bon alors là on a dépassé les 50, là c'est le 51e. Donc je suis officiellement en retard d'une légendaire. Putain mais la pomme à chaque fois je vois une cerise genre trop grosse tu vois. Je, je, je suis désolé hein, mais... JPP. Euh... Une légendaire de retard. Nini nini. 3 et 2 merveilleux putain ça file mal au crâne de scroll les colonnes sur fond, <rire> sur fond vert Horrible fond au pire quoi tu me dis de, de, de, de bloquer les, les volets mais il faut le dans ce cas là bah non euh, ça, ça va prendre trop de temps bah tu divas là je, je, je... ok s'arrête so right. voilà quoi tu préfères te de plus que ce stream ne dure pas trop longtemps tu vois que ça fait chier tout le monde ça fait... <rire> <rire> On peut le dire hein, Ah non non je pense que tout le monde là est très euh, En joie de voir que je n'ai rien Ah ils vont bien se foutre de ta gueule Ah là franchement euh, Si j'ai pas un paquet avec deux légendaires Dont euh, une dorée, je sais pas, oh mon dieu mais euh... Non mais t'auras un paquet à une légendaire Je suis sûr qu'il va y avoir genre Une chance sur un milliard ou même 8 plus J'ai une Alors, commune dorée, j'ai passé un peu vite Et une épique Ok. Donc trois, une épique et comme une dorée. Non. C'est B. Nous disent euh, le tête C'est B. C'est B. C'est Qu'est-ce okay, qui se passe sur ce chat Je sais pas. Les gens ne savent plus parler, ils sont sous drogue. Hop. 4 et 1. J'adore le crepecer cercueil. L'illustration est très drôle. Elle est merveilleuse. On... On a combien de paquets stop play sur le je chouine encore une fois 59ème actuellement 59ème Oui Donc là c'est que je viens juste d'ouvrir c'est Tu d'avoir une normale dorée, te plains pas Mais <rire> <rire> Oh euh... mon dieu Donc là c'est que ça, le, là, le truc que je viens juste d'ouvrir c'est le 60ème Oui C'est ça Donc normalement, j'aurais dû avoir 3 légendaires des tests En jours. moyenne, oui J'en suis à 2 J'en suis à 2, euh... Ah. On est sur du 4 et 1. Oh là là! <rire> Il y a encore des épices. Ça, ça, va, ça va aller, Cosette. Épic bon doré. Tout va très bien. J'ouvre un mon chat, je suis désolé, hein, ça prend du temps. Hein. Tout ça, tout ça. doré. c'est où ça? C'est là. Ok, hop siège Ouais il est rigolo. Ouais il est pas mal ce secret. Et puis il a un rat 6 pour deux c'est honnête. mais. Ouais et un... en plus ça, je trouve que c'est un bon remplacement aux 4 tricks. Ouais. Qui était genre le, le le Un des meilleurs secrets du, du chasseur. Et qui s'en va avec la rotation. La rotation. La rotation, La rotation. Vas-y roule. Je me fais spammer de messages au secours. <rire> oh une légendaire. Oh putain. Oh <rire> <rire> Ah voilà le... du doré. Oh, la comtesse peut se plaindre. Vous piochez Alors, une carte avec une... ruée, vol de vire, al dagonis, intéressant. Alors je, faut que je réponde en SMS, je suis désolé, hein, mais je, Donc, je contre suis quelqu'un de Alors comme ah, ça oui, vous voyez beaucoup. une légendaire jolie, un truc doré en plus. J'ai eu la notif avant le stream. <rire> <rire> <rire> bon, bravo. <rire> Hop c'est répondu, je retourne sur le chat. Bonjour. Bonjour. Le chat ça me dit qu'il y a deux spectateurs, c'est quand même assez triste. C'est totalement faux hein, je le sais. Donc non, là, non, dans ce oui, a là... Bleus, en fait. Dans Tout le monde s'est barré. C'est mon y y a personne <rire> sur un faux compte Le qui... <rire> shaman est craqué maintenant. Alors oui, avec un certain deck... Euh... Mais Charles, ne parle pas, ça va alors que je suis en stream. <rire> je vais être obligé de me mettre en... Eh, hey, j'en ai marre des hunters là. Oui, bah super. On s'en fout Charles. Je veux... Ah, épique. Je veux des légendaires Plus la merde, les picolus. Tu de te plaindre Non Jamais Mais non mais c'est le brocoli bah, qui invoque d'autres brocolis C'est bien ouais, mais c'est beaucoup trop lent Bah oui, écoute... Euh... C'était rare doré Alors. si jamais Une, une et ici une, ok. Oh, 67ème paquet. Oh là là A cause de la carte avec les râles d'agonie Quelle carte avec les râles d'agonie qui a Il n'y a plus Hanzot. Il a plus Hanzot. <rire> J'aime beaucoup l'illustration de l'œuf de dragon découvert là. <rire> avec le, le... Oh une légendaire C'est <rire> bon, t'as rattrapé Allez, ton retard là. je veux... D'un coup. Go Go Oh ça, ça me va. <rire> C'est pas ce que je voulais mais ça me va parfaitement. Ah oui MDR Monstre intérieur sur chaque réalité de votre deck. Mais dégage avec tes légendaires, <rire> j'ai galère moi. Petit artisan du deck. Doré. Même pas. <coughs> Sentier de la guerre. Y'a beaucoup de guêpes dans ce dans texte Ouais y'a plein de verres dégueulasses et des trucs assez euh... J'ai peur de la dame blanche, non mais... T'as peur d'une boisson je... C'est ah. une boisson sinon la dame blanche Pas du tout je sais pas. Putain mais arrêtez trop avec de les, les de là. Ah bah, ouais, trop de Comment ça trop de légendaires <rire> Je viens juste de rentrer dans mes comptes Ça va t'en as eu 2 en 5 paquets Alors quatre Oui et... parce que j'en avais pas eu pour 45 <rire> Merde, attends. 4 et 1. Hop. Ok. C'est bon 72 4 et 1. ouais, ah, que des paquets tout pourris. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un Dragon Hunter. Je sais pas non plus. Peut-être que pour les extensions prochaines, ils prévoient d'avoir d'autres Dragon Hunter et un deck potentiellement Dragon Hunter. Et puis. Vo voilà mon hypothèse. Mmh, je pense noir est... est très très très joli. C'est vraiment juste, euh, juste au pif, j'ai envie de dire. Lier de sable. Encore un paquet normal. Ah. J'aime beaucoup le tomate mécanique. <coughs> Double les dégâts et les, et les soins de votre pouvoir héroïque. Entendu... Attends, attends, je souviens que J'ai entendu la tomate mécanique, je me suis dit, mais qu'est-ce que a <rire> Et ça, j'ai envie de dire, tu vois, si tu c est, c est dans un deck impair du chasseur, ce que je vais et faire. C'est trop... lent, mettre... je pense. Ah, c'est lent, mais c'est juste tour 7, tu mets 6 avec ton pouvoir héros. <rire> oui, c'est sûr. Ah Vous cherchez quoi comme carte euh, bah on cherche pas particulièrement en fait. On, on cherche on des dorés autres. et des euh, légendaires. On cherche les trucs qui coûtent cher à fabriquer en fait. C'est ça. Comme ça on n'a pas à les fabriquer. Et on peut rouler sur le ladder. Et aussi... <rire> J'allais dire, on peut rouler sur les <rire> pauvres, <mais ça>. <rire> <rire> Sachant que j'ai été cette personne. Qui s'est bolossé par... Qui euh... s'est bolossé par les gens. C'est une carte finisher dans temps. Bah oui, qu'elle est lente. Euh... Oh là là Nice Alors, Il pas nice toi On roule pas sur ça. moi <rire> Non t'inquiète De toute façon j'ai pas le permis, donc on ira pas loin. Ah mais on a un chauffeur du coup. Bah oui C'est possible Weber payé par Mirio 4 Mais allez là ah, bah, encore une J'adore l'illustration du Zap Ouh Légendaire Non, épique. Il rare, épique. doré. Waouh! Rare doré. Rare doré! C'est quoi cette farfanoie? <rire> <rire> tu l'avais pas vu? <rire> elle est trop mimi! C'est ultra chelou, c'est ultra creepy! La noix, elle, est là, elle a son bâton. <rire> What? Elle a son petit bâton, elle a un œil qui part en cacahuète. <rire> c'est <rire> joli. <rire> Elle a un gland sur la tête, c'est trop drôle. <rire> c'est vrai qu'on rigole bien. <rire> Au moins tu l'as en double maintenant. <rire> ouais, parfait. Ah merveilleux. Allez, la légendaire là, mon dieu. Euh, 80ème paquet actuellement. C'est une les... cohérent qu'il t'en reste 100, euh, 28 sur le côté et que t'en avais 108. Ouais. 4 et 1. C'est-à-dire que j'en ai pas de retard, je suis content. Commune dorée Quelle tristesse euh, 3. Putain le nombre de réprimandes que tu as Ah ouais non mais quand je dis que j'adore cette carte le, le jeu se dit tiens tiens pas de soucis euh, wow. Il est dégueulasse le verricai Dégueux Épique C'est la tristesse Alors... 3... non 4 et... Une Épique <rire> <rire> Non mais ça va, tu de te plaindre. Alors le monstre Moussu je suis désolé, mais avec la dame blanche c'est parfait, hein. cette fait une 7-7 pour 6. C'est tranquille. Et détruit tous les autres, cré... <rire> tous les autres serviteurs avec 2 deux, d'attaque deux ou moins. 3... 1 et 1, 2, 3. Voilà la tire! J'aime beaucoup cette illustration, elle est très très simple. EPIC! Putain, mais. Le mec il nous a se plaindre il y a même pas 100 minutes, là ça fait 3 plaquettes à finale avec une épique. Mais oui, mais on s'en fout des épiques! Eh nien, Putain, mais il est au bourge quoi! On s'en fout des épiques! Bah, donne-les aux gens qui. Qui aimeraient bien en avoir pour avoir de la dust, je sais pas! Le mec, on s'en fout des épiques! Ah, mais on s'en fout des épiques, je suis désolé bah non, moi je prends tout. Ça je me doute. T'as littéralement Balkany dans ton pseudo. <rire> bah oui. Encore la farfanois J'ai toujours <rire> les mêmes cartes. C'est vraiment la carte curse de cette extension. Genre Le truc, t'en veux pas, genre Merde. tu la jettes. Tu <rire> sais tu pries pour que la gnome fera tout, elle te la brûle. <rire> Alors, je... ça va... Regarde bien le stream. La... Le truc a bugué, donc j'ai même pas de rare dans le paquet. <rire> Attends, je regarde. Mais oui. Mais si, c'est juste que c'est avec les fesses et Oui, pas. je sais, mais ça reste rigolo. À d'autres, hein. Il me reste 20 paquets. Les... Tu penses vraiment que les viewers sont crédules je, euh... je vais mettre en ouais. deux quarts de légende. 80... 89ème actuellement. La tristesse. Mais bien sûr, je la farfano est trop mimi. Non, mais euh... elle est archi chelou. Faut arrêter. Elle oui, cursed. Voilà. 4 et 1. 90ème paquet que tu n'ouvres pas du coup vu que monsieur euh, a décidé de changer de dos de... J'ai envie de chialer Balka. Non mais ça va, tu vas arrêter de te plaindre un peu. Non je plains pas, je suis hors des stats. J'ai combien de légendaire en tout là Balka il s'aime beaucoup trop mais quand euh, ton Balca, cul, tu Balca, Balca. Je vais te ban, tu vas voir. Balca. Quoi J'ai combien de légendaire là Attends, je scroll tout en haut, t'en as 4. Ouais, bon, en fait ça va. <rire> <rire> en fait il faut que t'en aies une dans les 10 prochains paquets et tu seras parfaitement dans les stats. Commune dorée. Je sais que je te fais confiance quand tu dis ça, hein. donc là j'ai déjà mis une commune dorée. Oui, oui, oui. Ça fait 3 communes et une rare. Oh. Hey, EPIC ah. Putain mais. Moi aussi ah. je veux pleurer. Ah. 3, 1 et 1, ok. Le piège à rat, putain j'aimerais trop avoir 2 pièges à rat dans mon. dans mon gros. Merde. Ok, paquet de merde. Cuiré caille visqueux. Ouais, c'est visqueux, c'est dégueulant. Oh là là, J'ai envie de pleurer. Mais c'est. C'est la fin de tout, je vais arrêter le jeu. <rire> <rire> le mec il a mis genre un semi-cantier dedans. <rire> il va non, j'arrête. Commune dorée. Mais noire. Alors on s'amuse. Hein. Euh, sinon ça fait trois communes et une rare, ok, hop Merde, hop Oh 95ème paquet, on va voir ce que ça vaut Oh Ah oh, putain mes oreilles Sucsobeite, parfait C'est de... celle que je voulais C'est et... si, à la fin de ce stream Mais pourquoi t'as ouvert la légendaire avant la... Mais parce que je me suis planté <rire> Ah oui, c'est vrai qu'elle est, très... est trop bien, Toki. J'aimerais trop avoir j'en ai quelques avec. Ah, mais le garde Wyrm aussi, quoi. Dans la... et, et ensuite dans... me les faire one shot parce que la poupée vaudou existe, MDR. Garde <rire> de merde. Ah, mais en tout cas, Toki, très bien avec Bran. Toki <rire> <rire> <Au pire. rire> C'est bien ça. Non, mais c'est pour les decks même, quoi. Mais euh, si tu aimes le même, ben, tu aimes... c'est parfait. Mais le garde Wyrm, tu vois, qui est 3, 11 et qui gagne provocation plus 1 d'attaque. Fais avec la dame blanche, ça te fait une 12-11 provocation pour cette Oui, je trouve ça rigolo. Toki, bordel quoi, Toki Non, c'est Charles qui a gueulé comme d'hab. D'accord, elle a dit Toki, bordel. Je fais que transmettre. Je ne suis qu'un humble messager. Reste trop rapide les decks, heureusement. Ah bah, c'est la photo. J'ai hésité à texte. Je connais, oh mon dieu, on va envoyer cette blague à euh, non mais oui, bah, c'est trop rapide, bah, c'est la faute à, à Blizzard. Ils avaient qu'à mieux équilibrer leur jeu. Vous avez qu'à mieux équilibrer leur jeu. Excellent je vais... Belké il n'a plus, plus rien à péter. Si 80% de Vas-y, roule. Non, j'ai le manche secret. Nom nom nom. Allez, il reste 10 paquets, une légendaire par paquet, on y croit. <rire> Petit Jésus. <rire> Où es-tu au lieu de me filer deux, deux communes de merde dans le même paquet! <rire> trop bien ce jeu! <rire> oh, épique! Est-ce que c'est possible d'avoir. C'est pas possible d'avoir genre trois fois la même carte dans un paquet? Euh, plus maintenant! Avant, oui! Ils ont enfin changé ça! Ouais, il y a mais un du nouveau coup, manche secret? On... Oui, il y a un nouveau manche secret! À partir du moment où ils ont fait le. Il coûte un peu plus cher! Mais il est plus stable du coup parce que son body il est. est euh... Fx en fait, pas comme l'autre où il C'était 3-2 il avait plus plus... C'était 2-4, c'est pire que ça. Lui il est 4-6 directement. C'est quoi son petit nom Je me rappelle plus. Euh... Enquêtrice pot Poet. Enquêtrice pote Poet. Tu mets dans ta barre de recherche Enquêtrice Poet Poet. Mais pourquoi j'ai que de la merde Donnez les dust. 4 et 1 Je crois que je vais racheter, des... je vais racheter 7 paquets Ah oh mon dieu mais non mais ah, Mais ah, enfin, euh, paquets tu peux pas si, si toi tu veux racheter des paquets et que tu veux qu'on continue la course Tu m'en rachètes hein, je... Mais non mais toi tu peux, t'as as plus de gold que moi Quoi Mais non mais je genre... tu sais que j'aurais genre moins de 10 paquets de plus hein. Putain mais l'obénite ah, elle me seul <rire> Genre sa simple existence Farfanois Casse toi J'aimerais trop que tu en aies deux dans ton dernier package. <rire> Regarde-moi ça! Oh, je vais mettre ça dans mon petit Discord, ça va être trop bien. <rire> Et je t'enverrai des DM toutes les heures. Epic! Oh, on va bien rigoler. Rare, rare, épique. Rare, rare, épique. Allez, la légendaire épique. sur la fin. Mais laissez pas comme ça. <rire> Notre like this. Rare, doré, rare. Alors, deux paquets. Trois communes, une rare, une rare dorée. Ok. Plus que 2. Enfin, plus que 8. Euh, parce que je vais sûrement en racheter. Putain. Euh. Sauf si j'ai une légendaire. J'en ai pas. <rire> épique Rare et épique. Alors, je reviens juste deux secondes. Est-ce que... Le mec donne son numéro de carte bleue en live. Peur de <rire> rien Alors, si je fais acheter avec une ça en attente d'autorisation, bah oui, paye, on tape. Votre mot de passe Blizzard, Là bah, tiens. Alors, 40-40. En attente d'autorisation, voilà, achat effectué, ça fait 7 paquets, je m'en tape. Bon, je me casse, bah ok, sympa. Qu'est-ce qui se casse comme Dans ça? Non, STP, j'ai des courses à faire. C'est Charles qui se casse. Qui d'autre? Qui d'autre aurait l'ingratitude de nous cracher au visage comme ça? Ah, ça valait le coup. On, on les sent les, euh, les 10 euros. Hein. Voilà, pour, pour un petit paquet comme ça, ça donne envie. Yay. Yeah, yeah. <rire> J'attends toujours les farfanois. Oh bah voilà! Voilà! C'est tout ce qu'il faut. On se fait chauffer à l'ECB. On a ce qu'on <rire> veut. Et bien sûr, ça va être coût c'est Jane Gristet Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est Non ah, mais c'est l'autre version de Baku, c'est l'autre Mais pars toi <rire> C'est l'autre <rire> C'est une chance sur deux et... Ouais, pas de chance. Unlucky T'as d'embraffer Bakugo, quoi. On enlèvera les derniers paquets si t'as pas assez pour... Je l'ai, Baku. Bah, super je m'en fous! Très bonne carte, 20 sur 20. Non, mais de toute façon, il va claquer sa thune jusqu'à ce Ah, et bah ben voilà! Mon Dieu. Arrête de gueuler, s'il te plaît. <rire> oh, bah ça va. Ton micro il marche pas. Blou, blou, blou. Bah, Bakou! Oui, bah... Donne Bakou! Donnez sur, Donnez sur le <rire> Mais barre-toi, Darius Grollet! <rire> <rire> Lol, JPP, une autre -P -P. légendaire. -P -P. Donne un autre truc. C'est de la merde. Une dorée, comme une dorée <rire> soit. J'ai raté. <rire> non, ça raté. J'ai raté le trouf, moi la paix, épique. C'est comme quand tu rates le bouton au euh, prochain tour. Exactement. Je suis ra jaloux. Ra -ra rare, rare, rare, épique. Jaloux. Voilà c'est fini, donc du coup on est à 117 paquets je crois, c'est ça 116 plus. Euh, là c'est peut-être 115ème Ok parfait, bah tu vois 115ème euh, attends, attends. Ça, un chiffre 2, 2 et 1, hop Voilà, donc moi je... J'arrête, ouais, ouais. là vais oui. je, je, quand même des dé, bon. bon, tout bon. ça le temps que tu... Oh, plus 4120 dust, ça va, sonner net hum, je vais faire ça hop. alors je mets l'écran de fin. On va passer sur l'écran de de balcaca. De début, de voilà. Merci de m'avoir appelé comme ça. J'adore. Alors. Mon dieu, rame, mais quel jeu de merde. On revient dans deux secondes. Ça c'est non mais je tape, je suis comme un vieux. Je mets le truc. Transition. Il faut que je fasse arrêter l'enregistrement. Maintenant, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo YouTube, retrouvez-nous bientôt pour plus d'aventures, on a un Tipeee, on a un Discord, on a Twitter, rejoignez-nous, on est sympa, et on est sur Twitch aussi, vu que techniquement, ces vidéo là vous allez la voir sur YouTube. Des bisous. Ah oui, et puis il y a la partie 2 qui va arriver, parce que comme ça, vous allez avoir le point de vue de Balka, pour voir qui, lequel de nous deux a gagné. A gagné. Bye bye. Parce que la vie est une compétition.